Donc on est ici dans une carrière aujourd'hui abandonnée depuis les années 60 qui appartenait à la famille Giraud et qui a été exploitée en fait sur trois générations depuis la fin du 19e jusque dans les années 60. Alors fin du 19e, début 20e, elle a servi pour l'extraction de blocs de pierre de taille qui ont été mis en œuvre à Lyon. Et puis après à partir des années 20, elle a été exploitée uniquement comme fondant, enfin, ce qu'on appelle la castine, c'est-à-dire qu'on cassait le calcaire et on l'envoyait comme fondant, on l'envoyait au four à chaud de givores et puis de chasse sur ronde. Et l'activité s'est poursuivie jusque, jusque dans les années 60. Alors l'autre détail, c'est qu'en fait, il y a une petite curiosité géologique ici. Il y a une faille qui met en contact différentes couches de terrain. Et donc la carrière au Giro est mentionnée sur le guide géologique. Et puis il y a souvent des, des chercheurs de, de fossiles qui viennent prospecter ici. Alors l'intérêt bien sûr c'est qu'on peut faire des essais sans risquer de blesser personne puisqu'on est sur un espace à la fois très plan et puis entouré de, de falaises. Donc aujourd'hui on a eu la chance d'avoir un temps relativement clément. Donc personnellement j'étais très très impressionné par la machine. Bon les résultats pour l'instant sont, sont modestes mais je pense que ça va être amélioré. Mais simplement voir cette machine monter, la voir fonctionner, c'est déjà un très beau résultat je trouve.